Yo les gens, c'est Souni, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ah, en compagnie de petits fifi. Oui, je suis encore là, je, je dit, reste Au là, début ça. de vidéo, c'est le même créateur qu'on a fait le test juste avant si vous l'avez vu C'est le même créateur, comme, comme on le voyait écrit Cam... Cam... Casu Casse-croûte, casse Alors casse on a Attends, attends, attends photo. Attends, déjà... Ah déjà, alors, c'est déjà stable. des... Euh, c'est déjà des. Là, défis le 4. là Le 4. Attends. C'est là le début ah, Pourquoi oui. c'est 4 là Bref, tant pis. Allez. Vas-y. Ouais, je suis parti là, si tu vois. En vrai, c'est un très bon dessin animé, son. Alors, euh, Stranger King. Ouais, euh, ah bah, C'est quoi ce truc? C'est quoi cette astic-gobert C'est Scooby-Doo. Sponge en c'est se What? What? J'ai rien connu, Remets, Bah attends. <rire> ça peut être que ça. Bah ah non Non, non ce que je connais, gros. je connais un morceau. Mais attends, Panther... Bah c'est... Non, c'est... Attends. Dire... attends. Attends, attends, attends, <rire> je... attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, Quoi bah. Bah, tu vas faire tout clair Tu vas faire tout Hashtag un enfin. défenseur sérieux Hashtag un défenseur ah. attends faut aller où Ah non je crois que c'est... Attends je crois que c'est en haut Ouais, regarde c'est là Ah ouais c'était là Oh non. ça peut être que fly Attends ah, non. non je crois que c'est Sunflower je suis pas sûr On essaye Vas-y ouais c'est ça va oh, oui. ça, ça va hein Oh alors tu viens c'est me là Alors euh. Exorcis je connais la musique bah ça peut Halloween Halloween. Bah attends c'est quoi là-dedans Ah d'accord Bon c'est Halloween ah, oui, tout Là, il arrive tout aussi. Attends, attends, attends, j'ai testé tout seul. J'ai te testé tous les points. Là, il rien même les quatre portes. <rire> ok. Alors là, c'est Call of Duty, Annabelle et Illuminati. Ah ok, mais Call of Duty avec les deux... D'accord. Oui. Non mais... Mais il est où le truc Il est mort. Bah Illuminachi, Oh hein. <rire> oui. <rire> Godzilla, Dinosaur The Egg Travel, Jan Park. Je connais que Jan Supark un ah, Godzilla j'ai jamais vu quoi. Ah bah, eh. et en vrai, casse-court je crois que je vais faire plus souvent de ces mains. Je connais bah 2 bah, sur 3, Lords of the Ring, c'est quoi Euh, attends, bon, on va pas le seigneur des anneaux T'es prêt ah. C'est un peu déformé. Ah. Havana, OMG, O-Long. Havana, c'est sa partie. contre Ricky Marty, Ghostbusters, et Bad Guy. Mais c'est quoi, Bad Guy, gros Ghostbusters. Non, Ghostbusters, c'est pas ça. Ricky c'est pas ça. Non, c'est Bad Guy. Ouais, j'allais dire, Ricky Marty, gros, c'est pas ça, de base. Ah encore des portes Ah d'accord Ok d'accord Et là rien du tout Ah c'est un robot Android Ok Closer, Friends et Talk Ah ça, ça je crois que c'est des musiques de marshmallow Friends c'est sûr c'est une musique de marshmallow Closer je crois que je l'ai vu sur sa chaîne Talk je sais pas J'en connais aucune... J'en connais aucune. Bah c'est Marshmallow ou pas Retour à la future Rick et Morty et I love it Bah I love it ouais c'est celle de l'Illpump Euuuuuh... Hein. Rick et Morty oh, J'en mais je vois pas ah, J'en connaissais pas mais je voyais ce que c'était sur moi Tetris, Zelda et Mario oh, Bros Oh là là, on va dans les jeux vidéo Oh bah mon p'tit Tetris ça la ha ha ha Mon p'tit Habit Tetris Oh là là. Attends, c'est quoi tout ça là Euh... Blanc la là Blanc quoi Ça quand me dit quelque chose Non, c'est tu sais pas un dessin des animé Euh... Je crois que c'est tous des dessins animés en fait. Je crois bien. Wow. Je crois qu'il faudra faire au pif. Bah hein. c'est ça. Ben je suis parti sur ça. Ah Eh bah, ouais, je... oui bien sûr Oh mais... C'est une chaîne YouTube, je crois. Je crois que ah, c'est une on YouTube. Ça. Des bon, des on peut On peut rire. Euh, pirate j'ai ouais. ouais. la ouais. Ouais. Ouais, Ce que je veux dire, j'ai allé plutôt là-dessus. Bon, déjà on a deux, deux portes. D'accord, ok. Quand même pas non, finir. arrête, mais dis pas qu'on a fini. Mais dis pas qu'on a fini. Mais non, mais non, Zaki. Mais non, pourquoi on a fini Mais non, mais non, Zaki. Mais non, on a pas fini, Jackie, quand même! Il ça va pas on n'a pas, fait, on a pas fait, fait, fait tout ça pour eux. Pour eux. Bonus, musique version long Ah, nickel! What? Euh. Ouais? Ah, ah euh, non, c'est là! Quand on est big 2, de... <rire> <rire> musique version longue, what? Attends, Stranger Things, oh. SpongeBob, Bob l'épaule, ça c'est quoi là? Gravity falls ah là, c'est pour écouter toutes les musiques qu'on a eues depuis tout à l'heure. Si tu veux les écouter. Oui. Attends, c'est ça, là, t'as toutes les autres musiques, ah ouais. Et, voilà, et de l'autre côté, t'as toutes les autres musiques, Sounia. Ah d'accord, ok. Après, il y a des, des chamois. Tout ça, c'est des chamois. Ce bon, bref. Bon, de l'autre côté, ça doit être aussi des musiques, Sounia. On va pas, pas mettre les musiques vers son nom. Sunflower, ouais, bah ah, attends mais, je... hey, si tu veux refaire Sunflower, allez, je te laisse le fais. Il a dû il a du faire... il a dû galérer pour un bon film. Bah, gros, euh, déjà que l'hôtel est hyper grand plus les musiques c'est hyper casse-couille à faire du coup les gens ça va être la fin de la vidéo là on, on, on va dire qu'on est on a ce point là mais genre les gens en fait là en fait vous avez des longs couloirs avec toutes les musiques si vous voulez les plus longues nous on les a pas mis du coup parce que c'est vraiment trop long pour la vidéo du coup les gens j'espère que vous avez aimé ce blind test en compagnie de Fifish, n'est ce pas Fifish? ouais du coup les gens j'espère que vous avez aimé Du coup n'hésitez pas à vous abonner à liker Et à vous abonner à la chaîne de Fifish qui est en description Et puis ciao les gens